Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire le bilan de la semaine 2 de ce MOOC. Comme d'habitude, vie du MOOC, ce qui a été vu sur les forums, les applications de la semaine et une rapide conclusion. Donc l'avis du MOOC. Alors combien êtes-vous Donc j'ai fait le pointage ce matin, donc le lundi 27 mars, il y avait 1241 inscrits, il y a 213 questionnaires de début de boucle remplis, soit 17,16% des participants enregistrés. Vous pouvez encore le remplir, C'est pas la peine de le remplir deux fois, ça n'a aucun intérêt, mais on commence à exploiter les données de ce questionnaire. La pyramide des âges a un petit peu évolué par rapport à la semaine dernière. Regardez, donc vous voyez que c'est essentiellement par là qu'on a un peu plus d'inscrits. Ben, Ce n'est pas étonnant, hein, c'est euh, les jeunes qui sont plus intéressés par euh, la programmation iOS. On a toujours des arrivants dans des tranches d'âge où ils sont euh, adolescents, où il se peut qu'ils n'aient pas encore le bac. Encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter cela sur les forums. Euh, ce serait intéressant de savoir pourquoi vous faites ce MOOC et en particulier, moi je suis très très intéressé par savoir comment vous réussissez. Euh, idem ici aussi, c'est plus facile, il y en a quelques-uns, je voudrais savoir comment vous vous en sortez, si euh, peut-être il y aurait des dispositifs particuliers à mettre en place spécifiquement pour vous. Le sexe des participants n'a pas beaucoup d'évolution, un hein, tout petit peu. Hein. Et puis au niveau d'études, j'ai changé ma manière de, de, de prendre en compte les choses parce que j'ai réalisé qu'il y avait quand même 14% de gens qui étaient inscrits pour lesquels c'était marqué « unknown ». Donc voilà, ça, ça change un petit peu la donne. Mais si on enlève cela, ben, les ratios ont un petit peu évolué, un tout petit peu moins là, un tout petit peu plus là et un petit peu plus là. Voilà. Mais bon, donc euh, rien de, de bien catastrophique. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Alors où êtes-vous on est passé de 98 pays représentés à 104 et puis vous avez ici la liste des pays avec 5 inscrits et plus. Toujours le fameux pays unknown, donc des gens qui n'ont pas voulu renseigner euh, l'information. Donc une très grande majorité de français. On a encore un petit peu plus d'Américains et d'Indiens, ça augmente. Et puis on a ici toute une série de pays francophones et puis après un mélange de pays euh, germanophones, hispanophones, etc., etc. Probablement, euh, j'imagine, des gens qui sont euh, plutôt à l'aise en français. Alors on a eu la semaine dernière euh, un poste en anglais euh, sur les forums. Bon, la langue de communication est le français, mais euh, si vous êtes anglais, n'hésitez pas à poster non plus, il n'y a pas de raison, on sait vous répondre en anglais. Sur une carte, ça donne euh, tout cela, donc c'est assez joli, on, peut, on, peut, on va d'abord euh, regarder ce que ça donne euh, plutôt euh, ben, en région parisienne où il y a quand même pas mal de monde vous voyez ici euh, qui se répartissent donc évidemment plus on va vers le rouge plus il y a de monde et puis euh, on voit qu'en France il y a quand même pas mal de monde et puis, euh, aux alentours, ben, en Belgique, en Luxembourg, euh, en Suisse, pas trop étonnant, il y a même des gens dans des pays euh, européens non francophones, y compris euh, à Londres, en Angleterre. Et puis, si on s'éloigne, on trouve effectivement également des participants en Afrique euh, francophone, et peut-être moins francophone ici, je pense qu'on est plus francophone hein Ah non, si, je suis bête, on est à Yaoundé, c'est très francophone, Yaoundé, d'accord. Et puis, si on s'éloigne, comme vous avez vu, eh bien, on a sur le continent américain, Nord et sud et puis Amérique centrale, on a ce qu'il faut et on a aussi des gens euh, du côté de l'Inde. On a des gens en Chine mais ils n'ont pas rempli euh, le questionnaire, donc je peux pas du coup euh, repérer la ville dans laquelle ils sont et je sais qu'on a aussi des gens euh, du côté euh, de l'Australie, on a quelques personnes dans l'océan Indien et ici on est, alors c'est probablement en Nouméa, euh, on est en nouvelle calédonie c'est une typo de ma part. Voilà donc euh, nous sommes bien répartis sur l'intégralité de la planète et je vous parlais dans une vidéo de la semaine zéro de la salle de TP à l'échelle planétaire. Et voici la salle de travaux pratiques dont nous disposons pour ce MOOC. Regardons les activités autour des vidéos, donc ça c'est la semaine zéro, donc on voit que ça tend vers pas beaucoup. Probablement qu'il y a quelques retardataires qui euh, ont découvert l'existence de ces vidéos et qui du coup les ont regardées avec un petit peu de retard. Ici on avait un pic qui euh, était de l'ordre de 600 vidéos et là ici on est plutôt à un peu moins de 400. Alors ça ne veut pas dire qu'on a un tiers des gens qui sont partis déjà. Euh, ça veut aussi dire qu'il y a moins de vidéos, il y a à peu près un tiers de vidéos en moins ici cette semaine que cette semaine-là. Donc ceci explique peut-être cela. Donc vous avez toujours les deux jours de retard entre les mesures que me donne YouTube et puis la date courante, donc on les retrouve ici et effectivement ben, on voit qu'il euh, y a un pic d'observation des vidéos en début de semaine et puis que le week-end c'était extrêmement calme. Normal, les gens font les exercices et vous êtes un certain nombre à rendre les exercices et donc du coup ben, ça se passe quand même pas mal. Donc ce lundi 27 mars, il y a en tout 4431 vues entre la semaine zéro les semaines 1 et 2, et puis la vidéo de bilan de la semaine 1, pour l'instant il n'y en a qu'une. Euh, J'avoue que je suis un petit peu déçu par ce chiffre. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 70 personnes qui suivent réellement le MOOC Je pense qu'il y en a plus. Est-ce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas à la vidéo de bilan J'en sais rien. Euh, ça représente en tout, quand on prend toutes ces vidéos-là, ça représente 17 jours et 16 heures de visionnage bout à bout. C'est quand même pas mal. Alors, regardons rapidement ce qui s'est dit sur le forum. Donc, tout d'abord, il y a un certain nombre de messages que l'équipe pédagogique aimerait faire passer. Le premier d'entre eux, c'est toujours faire très attention au code dupliqué. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit dans le bilan la semaine dernière, mais on a revu encore du code dupliqué cette semaine, alors parce que c'est quelqu'un qui a raté euh, la vidéo du bilan, qui a raté euh, les forums de la semaine dernière. Faites attention, c'est vraiment un problème de maintenance. Autre chose, commentez votre code. Le code, ce n'est pas un jeu de piste. En fait, il faut que vous sachiez qu'un programme source, c'est fait à la fois pour communiquer, vous, humains, avec l'ordinateur. L'ordinateur, ou ici, le téléphone, mais le téléphone n'est pas autre chose que l'ordinateur. Je pense que maintenant, vous en êtes convaincu. Mais c'est aussi fait pour communiquer avec d'autres humains. Typiquement, c'est qui reprendront votre code et qui seront éventuellement amenés à le maintenir. Et par conséquent, il faut que vous y pensiez aussi. Bonne pratique, signalez également, initialisez vos variables. Donc c'est plus explicite, il n'y a pas de doute, sauf si le langage dit euh, toute variable initialisée vaut temps. d'accord, euh, faites le plus tôt soit au démarrage de l'application, soit mieux à mon avis lors de la déclaration et puis autre message, respecter les conventions d'écriture sur les noms de variables. Il y a une manière d'écrire de l'objectif C, il y a une manière d'écrire du Swift. Et chaque langage a sa manière d'écrire. Et les gens qui lisent ces langages, eh bien, ils ont pris des habitudes. Et donc ça facilite la lecture. Toujours ce point important. Un langage de programmation, c'est fait pour communiquer à la fois avec la machine, mais aussi avec d'autres développeurs. Petit message sur les warnings. Alors, c'est Ice Draken qui s'est euh, euh, sur les forums en disant Ah, tu laisses ce warning, c'est pas beau, etc. Dans l'absolu, et je le dis à mes étudiants, eh bien, un warning, c'est quelque chose qui n'est pas une erreur, mais c'est une erreur potentielle. Ça veut dire que ça peut ne pas planter, mais dans une évolution future, ben, ça peut provoquer un problème. Et donc en général, on évite les warnings. Alors pourquoi on évite les warnings Parce qu'on peut se dire, il oh, n'y bon, a pas de problème, j'ai 150 warnings, mais j'ai vérifié, ils passent tous. Et le jour où il y a un 151e warning qui apparaît, ben, vous ne le voyez pas. Tandis que si vous supprimez tous les warnings, le jour où il y en a un qui arrive, hop, ben, vous le voyez. Donc il y a différentes techniques. On peut parfois supprimer les warnings sans changer la ligne de code avec des directives de compilation, bien évidemment qu'il faut être capable de documenter. Mais grosso modo, un warning, c'est un danger potentiel. Et donc faites attention au warning que vous laissez. Également attention dans les tests et en particulier en objectif C et ça c'est quelque chose qui a été hérité du C et qui a été assez systématiquement euh, traqué par Tibimac qui a été très attentif à ça et il a totalement raison. Il y a deux façons euh, d'écrire un test et en particulier qui été né dans plusieurs programmes où il pouvait y avoir ambiguïté. Donc la première manière ici c'est que vous faites un appel à une méthode et si vous mettez cette méthode entre parenthèses dans une condition de if ça veut dire que cette méthode va rendre une valeur. Et en fait cette valeur elle vaut soit 0, soit une valeur différente de 0. Et ici le retour sera évalué et il sera évalué à vrai si la valeur est différente de 0. Donc ça, ça veut dire que vous ne différencierez pas le fait que vous rendiez 1, 2, 3, moins etc. Ok? Maintenant vous avez ici la même euh, séquence un petit peu modifiée et ici vous comparez l'appel de méthode au fait que ce soit égal à yes. Yes il se trouve que c'est un alias yes qui veut dire 1, un, c'est une constante. Yes c'est le trou en objectif C et ça veut dire que la comparaison ici ne sera vraie que si ça vaut 1, si ça vaut yes d'accord et ça veut dire que du coup eh bien euh, vous êtes plus précis. Donc il faut que vous fassiez attention, il y a des cas de figure où vous avez envie de ça, et il y a des cas de figure où vous avez envie de ça, voilà. Donc il faut que vous préoccupiez, c'est deux choses qui sont distinctes et il ne faut pas utiliser l'un pour l'autre. On a l'impression que c'est un petit peu équivalent, mais vous voyez que les conditions de réalisation de ce test-là ne sont pas les mêmes que les conditions de réalisation du test qui est au-dessus. Alors, j'insiste également sur le fait de respecter les conventions sur le nommage des exercices. On a fait quelques petites bêtises où on a inversé les commentaires parce qu'effectivement, on se trouve avec deux répertoires, euh, mon exercice et puis mon exercice 2, mon exercice 3, et on ne sait plus très bien qui est à qui et du coup, on fait des petites bêtises. Ce n'est pas grave, vous réalisez qu'il y a eu une méprise et vous retrouvez des bons commentaires. La convention, c'est facile, c'est non exercice souligné, mon identifiant. Et mon identifiant, c'est l'identifiant que vous avez sous EDX. Et on peut donc facilement savoir quel exercice est acquis. Chose importante, vous pouvez être embêté parce que vous avez dites « Oui, mais si je fais ça dans mon projet, ça veut dire que ça va être le nom de mon application. » Et vous voyez que quand les noms d'application sont trop grands, il met des points de suspension. au milieu. c'est pas très beau. Ça n'est pas grave parce que si vous regardez votre projet, que vous êtes en général, ici vous pouvez spécifier un nom qui est le nom d'affichage de votre application. Et le nom d'affichage de votre application, eh bien, par défaut, c'est le nom du projet, mais vous pouvez le changer. Et si vous mettez quelque chose ici, eh c'est le nom que l'application revêtera lorsque elle sera déployée sur un terminal et tel que la verra l'utilisateur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de souci à avoir des noms de projets qui sont de grande taille. Dernier point, un certain nombre d'entre vous commencez à faire des tutoriels et des contributions ou signaler des vidéos utiles. Moi, je suggère que plutôt de le faire dans le thread, vous pouvez le mettre dans le thread, mais ce serait encore mieux de le mettre dans le wiki. N'oubliez pas que le wiki est à vous. Donc vous allez dans la séquence, la section wiki et vous avez ici accès à toutes les possibilités d'édition. Et nous, nous ne nous toucherons pas au wiki ou a priori pas, sauf si on a envie de rajouter des, des, des, des, des informations intéressantes. Ma suggestion, c'est que vous pouvez créer des pages et vous pouvez du coup mettre un certain nombre de tutoriels ou référencer des vidéos qui sont utiles, mais vous pouvez également le faire de manière un petit peu structurée. Donc plus exploitable par tout un chacun sans qu'on se dise non, d'un chien, c'était dans quel fil de discussion déjà qu'il y avait cette information intéressante. Donc, je vous recommande d'utiliser le wiki. N'hésitez pas, encore une fois, il est à vous. Eh bien, on en arrive à la séquence que vous attendez tous qui a gagné l'application de la semaine. Donc sur le designer, le gagnant du trophée est, est, est, est le Laurent. Le designer de le Laurent que nous voyons ici, il est intéressant en tant qu'application mais c'est son implémentation qui nous a beaucoup plu puisqu'il utilise une seule Action. donc je vous recommande d'aller regarder le code sinon ben euh, il fonctionne bien hein, il n'y a pas de problème le RAZ euh, remet tout à, à zéro euh, ici vous pouvez utiliser euh, le stepper vous pouvez euh, effectivement euh, voir comment ça fonctionne et puis euh, euh, vous voyez que le mode le 42 est bien mis en rouge vous voyez qu'il passe bien en mode geek vous avez bien euh, tout qui est euh, mis en place proprement euh, seul petit défaut quand on le met euh, à l'horizontale vous voyez que le label geek est mal positionné. Alors là, ça se voit également quand on est sur un terminal qui n'est pas un terminal 4 pouces. Il a dû faire les essais sur un, un SE ou sur un iPod Touch ou en tout cas sur un terminal avec une diagonale de 4 pouces. Parce que également, lorsqu'on est à l'horizontale, eh bien, euh, sur un terminal un petit peu plus grand, le geek est un petit peu écarté. Donc en fait, il y a probablement un petit souci de contrainte là-dessus. Mais encore une fois, c'est une jolie application. Et allez regarder le code de le Laurent qui est assez intéressant. Et pour le nuancier RVB, roulement de tambour, the winner is Yannick F pour une assez jolie application je dois dire. Regardons maintenant ce nuancier RVB. Alors là il est assez joli, il faut reconnaître. Parce qu'il y a plein de petites idées et moi ça m'énerve de ne pas les avoir eues moi. Donc je, félicitations. Donc la première idée vous voyez c'est que euh, le rouge, le vert et le bleu ils sont colorés. Alors moi, ça, je l'ai déjà eu quelque part ici, mais non seulement ils sont colorés, mais vous voyez qu'ils permettent d'indiquer le pourcentage de chaque couleur que l'on a. Et ça, c'est assez joli. Donc, je peux mémoriser ici. Je peux rajouter là pour obtenir euh, du jaune. Je fais une remise à zéro et vous voyez que tous mes euh, sliders se remettent à la position qui correspond à ce gris moyen où euh, tout est à 50%. Euh, ici, hein, je peux bien évidemment revenir à des valeurs. Alors évidemment, je suis en mode web. Donc en mode web, tiens, mettons-nous d'ailleurs avec le terminal à l'horizontale. Vous voyez que là, ici, si j'ai, je ne suis plus en mode web, des valeurs un petit peu médianes, mémorisons cela. Je me mets en web et à ce moment-là, automatiquement, comme dans le cahier des charges, tout est aligné à la dizaine de pourcents la plus proche donc je peux ici jouer et vous voyez que ici donc je vais ramener une couleur si je ramène cette couleur là vous voyez que je suis à 63, je suis à 25, je suis à 77 donc rejouons ici si je le fais également en mode web bah, tac il me ramène au bon endroit donc il, il, il n'a rien raté et vous voyez également il a bien géré le layout que ce soit en mode horizontal ou en mode vertical c'est une très très jolie application bravo eh bien on en arrive à la conclusion et en conclusion je dirais qu'on a trouvé la semaine relativement calme, en particulier au début. On a été un peu rassuré. Il y a quand même des choses qui sont arrivées dans le week-end. Alors il y a plusieurs hypothèses qu'on a échafaudé. Oh là on leur a fait peur dès la première semaine. Pourtant ça me paraissait assez facile. Deuxième hypothèse, Objectif C ennui. Alors c'est vrai que Objectif C, ça paraît le langage du passé. Il faut que vous sachiez, si vous voulez faire à terme du développement euh, sous iOS, que c'est encore impossible de se passer d'Objectif C. Donc il y en a qui connaissent déjà Objectif C, mais dans la vraie vie c'est encore utile et je pense que ça l'est pour quelques années. Euh, L'autre euh, remarque, c'est peut-être que Storyboard en j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont des difficultés avec Storyboard. Je compatis parfaitement, moi-même j'ai des difficultés avec Storyboard dès que je vais essayer de faire un truc sophistiqué alors qu'en en mode programmatique, c'est assez facile, mais bon, c'est bon à savoir. Et puis, c'est une affaire à suivre, et c'est à suivre d'autant plus que la semaine prochaine, c'est le langage Swift, non pas la voiture, puisqu'il paraît d'une une voiture qui s'appelle Swift, mais le langage fourni par Apple dans sa version 3, la version qui est sortie en septembre dernier, que nous aborderons lors de la prochaine semaine. Et donc, pour cette prochaine semaine, je me permets de vous souhaiter bon vent avec un nouveau navire. Alors, ce navire est un navire qui est sorti, je crois, en 1765. C'est un navire espagnol. Ça a été le plus gros navire de son temps. Hein, C'est un navire, un vaisseau de premier rang avec 135 canons, 5000 tonneaux. Euh, le Santissima Trinidad, qui a euh, vogué un certain nombre d'années et qui a terminé euh, sa course à la bataille de Trafalgar en 1805, donc c'était euh, une bataille très importante, euh, qui a opposé la flotte franco-espagnole, commandée par l'amiral euh, Sylvestre de Villeneuve, excusez-moi, euh, opposée au très célèbre amiral Horacio Nelson, cette bataille d'ailleurs a vu la mort d'Horatio Nelson euh, un peu avant la fin de la bataille. Je ne suis pas sûr que c'est à lui que Sylvestre de Villeneuve se soit rendu, mais cela n'est pas impossible, il faudrait regarder la chronologie de la bataille. Donc un navire qui a eu une belle carrière, qui était un navire absolument gigantesque, énorme, et avec lequel je vous souhaite un bon voyage pour cette troisième semaine du MOOC. Je vous remercie de votre attention. A bientôt